Les pasteurs de Paris, de Paris, sans les postes de la nuit, boss de la les Paris, les de Paris, sans de Paris, les de les de l'année. les boss de Paris, nuit. de Paris, les de Paris, les de Paris, de les pasteurs de Paris, les de Paris, nuit. les de Paris, de Paris, les de Paris, les de nuit, les une bête de la nuit. de Paris, j'ai mis mon plus beau costard, champagne plein de cigare, Cadillac et on démarre, l'ambiance est chaude. Mou sexy lady, la bio sur les carreaux, on joue ton corps, plus d'interdit, les paillettes sur le corps, un peu partout dissimulé. La fête s'annonce haute une fois les deux sous envolés. Ce soir on est les boss de l'année, boss de l'année, les boss de vos gosses de Paris, boss de Paris. Ce soir on est les boss de l'année. Les boss des beaux gosses de Paris, boss de Paris Soit on est les boss de l'année boss de l'année nuit Les boss des beaux gosses de Paris, boss de Paris Soit on est les boss de l'année boss de l'année Les boss des beaux gosses de Paris, boss le de visio Paris Le nous laisse passer normal, on est listé Deux hôtesses nous accompagnent au carré VIP Cerise dans le cocktail, MMS sur le frontel Belle gosse du 7-5, rendez-vous à l'hôtel Il faut que je sorte la soirée continue, j'arrive devant la chambre, la mise m'accueille à moitié nu. Explosion de nos émotions jusque dans la matinée, réveillant en douceur sur une journée ensoleillée. Soit on est les boss de l'année, les de l'année, les boss de les boss de Paris, les de l'année, les boss de l'année, les boss de l'année, les boss de l'année, les boss de paris les de les boss de l'année, les de l'année, les boss de l'année, les de l'année, les boss de l'année, les boss de l'année, les de l'année, les de l'année, les de de Paris, ce soir on est les de la nuit les bosses, de la nuit les boss ne cocassent, de Paris les bosses, de Paris ce soir on est les bosses, de la nuit les bosses. De...